Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un mauvais jeu. Alors, j'ai remarqué que dans mes deux dernières vidéos, j'ai parlé exclusivement de jeux qui se veulent horrifiques. Mais euh, qui y arrivent pas trop. Bonjour, je m'appelle Richard et je me suis inscrit sur LinkedIn pour trouver un emploi de monstre à plein temps. Du coup, on va essayer de changer un peu de registre en parlant de Disney Princess, mon aventure féerique. Ouais, on change vraiment de registre. Disney Princess, mon aventure féerique, est un jeu disponible depuis 2012 pour 16€ sur Steam. Et il a reçu une évaluation positive de la part de Clicker8585. Merci Clicker8585. Comme le titre du jeu le laisse subtilement entendre, il s'agit d'un jeu avec des princesses, du rose, des fleurs et des aspirateurs. C'était la blague facile. Et pas spécialement drôle Alors oui, du coup pour la petite précision Ce jeu n'est pas à proprement parler mauvais C'est surtout que je ne fais pas partie du public ciblé Et a priori, si tu n'es pas une fille qui a entre 5 et 10 ans Tu n'en fais pas partie non plus Et si t'as entre 5 et 10 ans et que t'es en train de visionner cette vidéo C'est que tes parents sont complètement irresponsables Et probablement alcooliques en lançant le jeu, on découvre que... Bordel de merde Ma souris, c'est une baguette magique Mais attends, euh, je veux ça tout le temps. Mes navigations sur Pornhub ne pourraient en être que plus rafraîchissantes. Euh... Elle est bizarre cette page pornhub On est accueilli dans ce jeu par une suite de menus des plus classiques Après avoir choisi notre fichier de sauvegarde pour conserver notre fabuleuse aventure On se retrouve dans une création de personnages Et c'est pas une création de personnages où tu choisis entre un argonien ou un nordique C'est une customisation de princesse <musique>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 Connu sous le nom d'elfe. Non. Je veux dire, j'ai fait des recherches. Il hein. n'y a aucun moment où, même dans la mythologie nordique, un elfe, ça ressemble à ça. J'ai un cancer en phase terminale. C'est dans ce climat que nous est alors présenté l'élément perturbateur de cette intrigue. Mais un jour, il se passa quelque chose. L'apprenti transforma, par mégarde, les gentils elfes en espiègles lutins. Oh, il faut que je répare ça. C'était quoi la formule magique Ah, oui. Igili Non, non. Figuili. Notre personnage est une énorme conne Putain, mais laissez-moi jouer Link Au moins, lui, il a la présence d'esprit de fermer sa gueule Après cette brève introduction, on se retrouve dans un mini tutoriel qui nous familiarise avec les contrôles du jeu. Serre-toi des touches flèches pour te déplacer. Formidable Euh merci pour sauter appuie sur la barre d'espace tu as réussi Ferme ta gueule En fait, on a là un point qui fait de ce jeu une expérience très énervante. A savoir qu'on nous prend tout le temps pour un énorme abruti. Et il a aucun moyen de passer les dialogues. Mais de notre côté, c'est pas vraiment un problème. Que ce jeu a été pensé pour des gamins. Du coup, il faut bien leur expliquer qu'ils ont bien réussi à appuyer sur une touche. Bravo connard, tu as réussi à faire un clic gauche Et ça donne au final un truc aussi chiant que regarder un épisode de Code Yoko. On verra, On saura Comme tu pourras t'en douter, l'objectif de la première quête se résume à courir après ces bestioles pour les retransformer en ce qu'elles étaient avant Et après cette séquence de chasse à la bestiole on ne peut plus rythmer, la voix off nous présente notre jardin Que l'on pourra customiser par la suite en plantant des fleurs Et c'est à partir de là n'ayant planté aucune fleur parce que On sent pas vraiment les couilles. Que je me suis rendu compte que ce jeu est assez complet Grosso modo la suite du scénario nous amène dans une salle avec 4 portails menant vers d'autres univers Disney Respectivement les univers de Belle, Réponse, Ariel et Cendrillon En fait c'est un peu comme le Bifrost de Marvel Sauf que n'importe quel portail que tu prennes tu te retrouves dans un endroit qui pue la merde Et chacun de ces univers nous propose plusieurs chapitres d'environ 20 minutes chacun Ce qui fait que ce jeu a une durée de vie d'environ 6 heures Ouais j'ai joué à ce jeu 6 heures. Et c'était une torture. Parce qu'en fait, niveau gameplay, les deux tiers des objectifs, c'est exactement la même chose qu'au début. Courir après des trucs de merde pour les retransformer. Après, ça se passe dans de nouveaux décors. Mais très rapidement, ça a tendance à être un petit peu répétitif. Et le reste des activités, c'est des connards qui nous demandent de faire leur tâche ingrate. Sacre bleu, mes superbes pâtisseries Quelque chose n'arrête pas de les détruire. Oh ma chère, pourrais-tu surveiller mes pâtisseries sur ces plateaux Et ces tâches se traduisent vidéoludiquement par des mini-jeux. Fun. Fun, fun, fun. Fun. En fait, en temps normal, quand je joue aux jeux à la con qui finissent dans mes vidéos Je m'amuse en voyant les énormes fails Mais là, il n'y a aucun réel problème de gameplay Mais l'univers et le niveau de difficulté ne sont pas du tout adaptés pour un joueur adulte Et ça fait que le propos de ma vidéo est de très mauvaise foi Mais par contre, si t'as un enfant en bas âge, je peux potentiellement lui acheter ce jeu D'autant plus s'il si a attardé Ah oui, et sinon, avant de finir cette vidéo voir cette chaîne YouTube, elle est vraiment bien, elle est dans la description Je fais de la critique YouTube positive Et sinon, moi, j'ai des trucs à faire Comme me masturber en regardant le trailer de rage 2 du coup je te laisse mais surtout n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents <musique>